Bonjour. Donc, moi je vous accueille chez a Quiet Place, à quoi tranquille, en français, parce que c'est vraiment ça l'idée, c'est que j'ai envie de recevoir les gens dans ma maison, c'est ma maison, pour passer un moment tranquille, pas en dehors de tout, mais bon, on s'oppose au milieu d'un village, un village qui a vraiment une vie avec des enfants qui courent, avec une fontaine qui clapote, avec euh, bah, parfois un tracteur, et puis un jardin. Où vous pouvez vous poser pour lire un bouquin, boire un verre. C'est une expérience de calme, mais pas en dehors de la vie. Pour moi, c'est important. Je vous accueille dans trois chambres. La chambre au rez-de-chaussée est équipée pour recevoir de deux à trois personnes. Premier étage vous avez ce que j'appelle le workspace. On a, on, quand on a besoin de, de réflexion, voilà de temps de temps pour soi pour travailler ou parce que simplement ben, dans la vie on a parfois besoin de, de souffler. et donc ça c'est dans la bibliothèque et c'est pour une seule personne et puis il y a le loft alors le loft il accueille de 2 à 5 personnes c'est au deuxième étage c'est 50 mètres carrés où là vous êtes tout à fait en autonomie puisque vous avez votre salle de bain dans l'espace et vous avez également une kitchenette. Alors, vous pouvez trouver toutes les informations euh, sur la, la maison, bah, sur euh, le site, euh, les trois e Attention, .eu, je ne suis pas toute seule à avoir un quiet Place euh, en Belgique ou en France. Alors ce soir, grand événement, en tout cas pour moi c'est un grand événement, j'ai demandé à Christian Schoenbrouck, qui est conteur, de créer un conte à partir de l'histoire de la maison. Alors il y aura de la musique également, puisqu'il n'est pas venu tout seul. Il est venu avec Walter Paco qui est guitariste et il y aura tout un jeu entre la musique et la parole. La journée avait été chaude. Ce jour-là, au matin, les Français ont rencontré les Allemands au milieu du bois. Voici mon message. Cauchemars, fantômes et squelettes, laissez planer vos idées noires, près de la main vos oubliés. Tenue du suet obligatoire. Un chat qui entre dans la maison, on le prénomme. Bien évidemment, très vite, le chat a décidé que cette maison serait la sienne. Antisocial tu perds ton sang froid Repense à toutes ces années Plus tard, plus tard, ses enfants sont partis. Vivre leurs aventures, rien de plus normal. Alors, alors, elle a repensé à tout ça. Et elle s'est dit que tant qu'à avoir des hôtes dans sa maison, autant en inviter. Alors oui, oui. C'est vrai. La maison est hantée. Mais comme toutes les maisons. Alors, ne riez pas, monsieur. N'ayez pas peur, madame. Non. Ce sont des gentils fantômes. Des souvenirs, des cris d'enfants. Il est où, mon quatre heures À table J'ai encore envie de jouer. Elle a décidé d'ouvrir sa maison, de partager son endroit tranquille, « a quiet place » assurément. Puis, la fin est un commencement.